Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi vous stagnez en anglais, pourquoi vous n'arrivez pas à progresser, vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, vous vous, vous n'arrêtez pas, ça fait des années, vous testez, vous faites, euh, voilà, vous faites plein de trucs, vous prenez des cours, etc. Mais... Ça continue à bloquer, cette majoire continue à être bloquée, vous n'y arrivez pas. Euh, et du coup, j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, vous allez savoir à la fin de cette vidéo, eh bien, comment parler anglais rapidement, avec fluidité, euh, on, pour atteindre la phase numéro 4 dont je vous ai parlé euh, lors de la.. Euh, dans la vidéo, les quatre niveaux d'apprentissage pour atteindre le mode automatique euh, pour parler sans réfléchir en mode euh, robot. Euh, pour atteindre le niveau de compétence inconsciente. Donc, aujourd'hui, euh, le problème principal, quand on veut parler anglais, c'est une question de posture d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est la posture d'apprentissage En fait, il y a deux choses très simples. Il y a l'actif, il y a le passif. Et ça, il faut savoir les équilibrer. Et aujourd'hui, le problème, c'est que... Vous faites sans doute beaucoup de passifs, tac, tac, tac, tac, tac, et l'actif, vous voyez, il redescend. Et le passif, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est peut-être que vous faites de la lecture, de regarder euh, des, des séries en anglais, mais avec des sous-titres en français, euh, le fait de faire du Duolingo, d'écouter euh, un prof, et écouter un prof qui vous explique les règles de grammaire, les règles de conjugaison, qui vous explique tout... L'anglais en fait, vous êtes en mode réceptacle à l'information, vous recevez. Et en fait, le problème avec tout ça, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement que vous êtes dans une attitude, dans une posture trop passive. Vous êtes un réceptacle à l'information, vous recevez, vous recevez, vous recevez. Et, eh bien, c'est difficile de les ressortir parce que, eh bien, il n'y a pas de jus de cerveau qui est créé. C'est juste vous recevez. Et comme... Euh, Dale nous le dit, euh, Dale qui est un expert en apprentissage avec justement le cône de l'apprentissage, il nous explique que quand vous êtes dans une posture euh, passive d'apprentissage, que vous êtes en mode lecture, euh, écouter un prof, recevoir des informations, et bien vous retenez 10 à 20% de ce que vous recevez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10%, tout ce que vous entendez, passer deux heures avec un prof, vous allez en sortir 10%. Donc, c'est euh, évidemment pas la meilleure méthode pour apprendre rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, et d'ailleurs, il y a des études aussi qui ont été faites qui disent qu'apprendre une langue en regardant des séries, euh, des séries avec les sous-titres en français, n'aide pas. Euh, c'est prouvé que ça ne fonctionne pas parce que, eh bien, justement, il n'y a pas d'engagement avec la langue. Et, et retenez bien cette phrase, euh, je l'ai mise en gras. vous ne le voyez pas, mais s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de progrès. Je vais le répéter, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de progrès. Parce qu'il vous manque cette grosse pièce du puzzle qui est déséquilibrée et qu'il va falloir remonter. Euh, c'est la partie active. Donc la partie active, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de créer du jus de cerveau. Euh, c'est les choses qui vont vous demander un effort. Euh, et aujourd'hui, on ne le fait pas parce que ben, c'est difficile, ça fait peur. Euh, débloquer sa mâchoire, parler, etc. C'est des choses qui font peur. Alors que c'est un investissement, parce que euh, ça va être un petit peu dur sur le moment, mais en fait, vous allez le faire une fois, ça va vous donner euh, plus de résultats que d'écouter pendant 4 heures euh, quelqu'un qui vous explique les règles qui sont disponibles un petit peu partout. Donc, euh, et justement, pour en revenir au cône de l'apprentissage de Dale, il nous dit que quand on se remet en posture active d'apprentissage, qu'on est en mode, euh, donc, pratiquer, converser, euh, je vais vous donner d'autres piliers juste après, et eh bien vous êtes, euh, vous mémorisez 70 à 90% plus rapidement. Euh, et comme nous le dit euh, Léo Buscalia, qui est un conférencier euh, en motivation et professeur dans le département de l'éducation spéciale à l'Université de Californie, savoir, je vais la répéter des fois, savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Donc vous pouvez lire plein de livres, euh, vous pouvez lire plein de trucs sur l'anglais. Vous pouvez lire, lire, lire, lire, lire, lire, mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas, si vous ne vivez pas la langue, c'est une langue vivante, eh bien, euh, vous n'allez pas retenir. C'est aussi simple que ça. Euh, J'ai d'ailleurs une élève, euh, Lara, donc une élève du marathon d'anglais, euh, qui nous a dit que ça faisait des années avant de rentrer dans le programme, qu'elle faisait de l'anglais, qu'elle avait plein de techniques, plein de méthodes, elle était hyper curieuse, mais en fait elle était passive dans tout ce qu'elle faisait, elle était en euh, posture passive d'apprentissage, euh, et du coup, dès qu'elle a intégré euh, notre programme, elle est passée en mode posture active, et en 4 mois, elle est passée à un niveau B2, donc niveau intermédiaire avancé. Euh, en 4 mois seulement, alors qu'en rentrant dans le programme, euh, sa, sa mâchoire était bloquée, elle n'osait pas parler. Donc dès qu'on change ça, je vous dis c'est un investissement, tac. Et donc pour être en posture active, vous avez euh, des choses très simples à faire. Les deux plus gros piliers, c'est l'écriture et euh, parler. Donc parlez, pratiquez, même si vous n'avez pas tous les mots, même si vous ne savez pas, euh, même si vous parlez à la Tarzan, on s'en fiche, l'idée c'est de mémoriser le plus rapidement possible pour ensuite vous améliorer. Donc sortez ces mots dans votre mâchoire, parlez, parlez, parlez, parlez, même si c'est seul euh, dans votre douche, dans votre voiture, on s'en fiche. Écrire, le fait d'écrire, c'est pareil, il va vous manquer des mots, il va, vos phrases ne sont pas parfaites. Vous allez avoir besoin d'écrire pour aller vous interroger, ah oui, pour aller justement... Pensez à ce jus de cerveau, là, quand vous écrivez sur votre carnet, vous, vous dites, ah, j'arrive pas, euh, dès que je commence une nouvelle langue, j'essaie d'écrire, je me souviens que l'italien, je me dis, bon, ouais, je suis bien gentille, mais qu'est-ce que je vais écrire, euh, ben, je sais pas, j ai, j ai, je sais même pas dire bonjour, et eh bien c'est pas grave, je suis allée chercher des mots, j'écris une phrase, j'ai mis quatre mots, euh, le lendemain j'en ai mis cinq. et je suis allée les traduire, etc, et à force de faire ça, et eh bien évidemment ça vient beaucoup plus rapidement vous pouvez aussi, quand vous regardez tout à l'heure on parlait des séries euh, les séries avec les sous-titres vous nous les mettez en anglais et vous le faites de manière active, c'est à dire que votre série, euh, l'idée c'est pas de regarder une série pour regarder une série, euh, pour le moment c'est euh, votre phase d'apprentissage, donc vous allez euh, prendre votre série, vous allez faire en mode créneau, vous allez prendre je sais pas 10 minutes, euh, vous dire bah ok je vais faire pause, tiens ce mot là je le connais pas, je vais le traduire, je vais l'écrire, je vais le répéter à voix haute, euh, je vais l'utiliser demain dans ma conversation avec mon natif, je vais le dire demain euh, tout seul dans ma douche, Et je vais faire une phrase avec, je vais l'enseigner à mon enfant, euh, je vais l'enseigner à mes élèves, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants de, qui nous suivent aussi ici, euh, voilà, vous allez vraiment faire en sorte d'activer euh, ce cerveau. Il est là pour une bonne chose et plus vous allez euh, le, <rire> le mettre en mode marche, et plus il sera actif. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui, il y a également, j'ai une élève qui m'a, donc Nadia, qui en coaching me disait, mais ah, je bloque sur la mémorisation des mots, ça rentre pas, est-ce que tu as un conseil Du coup, euh, ce que je lui conseillais, c'est effectivement de passer par la phase d'écriture parce qu'elle était retombée un petit peu dans la phase passive, à lire, etc. Et donc là, euh, plutôt que d'apprendre des listes comme on pouvait le faire à l'école, apprendre passivement, répéter, répéter, répéter, et bien mettez ces mots dans des phrases, mettez ces mots dans des phrases à l'écrit, euh, faites des, écrivez des paragraphes tous les jours, euh, interrogez-vous, et allez-y euh, en mode engagement, engagez-vous dans votre apprentissage. Et donc, si ce n'est pas encore fait, si vous voulez aller plus loin euh, dans cet apprentissage, eh bien, je vous invite à télécharger la conférence « Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans » pour justement savoir comment faire pour débloquer cette mâchoire et parler très rapidement d'anglais. Euh, je, je vous mets le lien juste ici ou juste en dessous de cette vidéo. Et surtout, extrêmement important, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker euh, et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes et je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo ciao